Donc je m'appelle Damien Clochard, euh, je suis DBA Post Rescuel chez Dalibo depuis 15 ans et je suis aussi président de l'association Post Rescuel, peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent plutôt par ça. Et je ne suis pas juriste, ça va avoir son importance après, euh, simplement dire que là je vais traiter d'un sujet qui mêle à la fois le euh, légal et la technique, que moi je regarde ça d'une perspective technique, et que donc euh, prenez tout ce que je vais dire avec euh, des pincettes, pour notamment tout, euh, toutes les slides qui parlent de, euh, de, du RGPD, je mets des liens dans chaque slide pour que vous puissiez creuser et aller voir par vous-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'amène ici En fait, c'est assez simple. Hein. J'ai commencé il y, a, enfin, il y a un an. Je me suis retrouvé dans une, dans une situation où je devais anonymiser une base de données. Où J'ai dit, oh, bah, ok, je vais le faire, c'est facile. Et donc, j'ai découvert deux choses. D'une part, que c'était complexe, très complexe. Et deuxièmement, que c'était pas à moi de le faire. Parce que finalement, j'étais en bout de chaîne, que je ne comprenais pas grand-chose au modèle de données qu'on m'avait donné. Et, euh, et donc moi j'ai un travers, c'est-à-dire quand quelque chose est difficile et que ce n'est pas à moi de le faire, j'essaye de ne pas le faire. Et du coup, au lieu d'anonymiser cette base de données, finalement j'ai fait un outil pour anonymiser automatiquement euh, les bases de données. Donc je me suis lancé dans un projet qu'on appelle euh, qu PostgreSQL Anonymizer, et que je vais vous présenter en fin de en fin de, de cette présentation. Mais d'abord, je vais faire un rappel déjà du RGPD, où on en est un an plus tard, après la mise en application. Euh, expliquer pourquoi c'est difficile. Euh, revenir sur les différents flux d'anonymisation qui existent. Et voilà, les différents circuits qu'on qu peut mettre en place. Et présenter PostgreSQL Anonymizer. Et avec cette présentation, ensuite, euh, décrire cette technique d'anonymisation que voilà, j'ai plus ou moins identifiée. Le RGPD, euh, donc vous connaissez, j'imagine, un peu tous, euh, définit des droits, des principes, et on va voir l'impact que ça a eu. Et on finira par deux concepts assez, très, très importants, qui sont la pseudonymisation et l'anonymisation. Alors, cette slide ne sert à rien dans la présentation que je fais, mais comme c'est un, une, une, un règlement qui nous donne des droits et que c'est jamais un mal de rappeler nos droits, euh, le RGPD définit toute une batterie de droits pour les résidents euh, européens donc droit à l'information, droit d'accès, droit de rectification, etc. Je ne vais pas tous les faire. Les deux qui nous intéressent ici c'est le droit à l'oubli, donc possibilité d'effacer vos données sous certaines conditions, hein, vous ne pouvez pas demander à effacer votre casier judiciaire, mais euh, et droit à la limitation des traitements, c'est à dire dire ben, voilà je vous ai confié ces données pour faire ça, vous n'avez pas le droit de les utiliser pour faire autre chose sans mon, sans mon consentement. Ça c'est deux deux points qui vont nous intéresser beaucoup dans la suite. Et toute une série aussi de principes, donc les cités, loyauté transparence. Et là aussi, trois qui vont nous intéresser, c'est le concept de privacy by design, dont je n'ai pas trouvé de traduction en français correcte, il faudrait dire, je pense, prise en compte de la vie privée au moment de la conception. Donc je vais dire privacy by design. Euh, mais qui est vraiment un concept hyper hyper fort de, de cette réglementation. Concept de pseudonymisation, donc on va voir plus tard, et la limitation du stockage. Hein. C'est vraiment l'inverse du big data, c'est stocker finalement l'essentiel, ne stocker pas des données superflues. Et vous, voilà, en gros c'est assez important. Et, ça okay. euh, et donc on arrive aux sanctions, puisque c'est le, le nerf de la guerre. Euh, évidemment, la grosse différence entre ce texte et les textes précédents qui, ont pu, qui avaient pu être euh, euh, publiés, c'est que celui-ci est accompagné de sanctions, et de sanctions très très fortes. On voit ici, donc là, je me suis arrêté à cet été, mais il y en a encore des nouvelles qui viennent de tomber, il y a un lien qui les retrace tous. Ça monte très très vite, ça monte très très haut, c'est dans tous les pays... C'est des petites PME, c'est des agences nationales, c'est des grandes multinationales, c'est tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri. Euh, c'est assez bien fait pour que l'amende ne tue pas la société. Par contre, si vous êtes le DBA qui est mis en cause, vous allez être viré, c'est à peu près sûr. Euh, donc voilà, il y a un vrai risque. C'est pas, euh, pas un énième texte avec des grands principes et des belles idées, c'est aussi un vrai risque pour les, pour les entreprises. Et donc là-dedans, quand on analyse ces amendes, euh, les plus grosses, les plus importantes, sont liées à l'article 32. Et qu'est-ce que dit cet article 32 L'article 32 dit euh, mesures techniques et organisationnelles insuffisantes pour assurer la sécurité de l'information. En gros fuite de données. Et ça se comprend, c'est-à-dire que dans toutes les, les erreurs qui peuvent être faites, ou dans toutes les, on va dire, le non-respect du RGPD, la fuite de données, c'est le truc le plus grave, parce qu'en fait, on vous retire un droit qui est le droit à l'oubli. Puisque à partir du moment où vous donnez, vos données ont fuité, elles sont sur Internet, elles ne pourront plus être effacées. Et donc, c'est même pas qu'on ne respecte pas vos droits, c'est qu'on vous le retire. C'est-à-dire qu'indéfiniment, ces ce droit à l'oubli, vous ne pourrez plus jamais l'exercer. Et donc, clairement, il y a énorme. Enfin, le RGPD, encore une fois, est très large, il y a énormément de risques, mais ce risque-là, c'est le plus important. Et donc, ça se prend en compte, Donc, que dit le RGPD Le RGPD dit qu'il faut faire de la pseudonymisation, un terme qui sort un peu de nulle part, et qui dit traitement des données à caractère personnel, euh, pour qu'elle ne soit plus attribuée à une personne concernée, précise, sans avoir recours à des informations supplémentaires. Ça ressemble, hein, quand, on, quand on lit ça, on se dit, ça, ça a l'air d'être de l'anonymisation. En fait, ce n'est pas de l'anonymisation. Et pourquoi Parce qu'il y a cette dernière phrase, sans avoir recours à des données supplémentaires. En fait, la pseudonymisation, pour faire simple, c'est ce qu'on va. Pour donner des exemples, c'est le chiffrement ou le hachage. C'est-à-dire protéger les données en les euh, cryptant ou chiffrant. Et donc ça, pour le RGPD, c'est une méthode de protection. Mais les données pseudonymisées sont quand même des données personnelles. C'est juste que c'est plus difficile de les retrouver, mais il y aura une clé quelque part ou un algorithme quelque part qui, si un attaquant peut arriver à mettre la main sur la clé ou la méthode que vous avez utilisée, pourra reconstruire les données. Donc ça reste des données couvertes par le RGPD. Et donc, la seule vraie porte de sortie pour vous libérer des contraintes du RGPD, c'est l'anonymisation. C'est très important. Et alors, pour, et alors du coup, l'anonymisation, le mot n'apparaît même pas dans le RGPD. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et pourquoi En fait, il finit par, par arriver dans un texte annexe qui s'appelle le WP29, qui est, un, voilà, qui est un peu caché et qui explique pourquoi c'est difficile. Et c'est difficile essentiellement pour trois raisons, donc singularisation, recoupement et inférence. Alors, singularisation c'est assez simple, euh, c'est l'idée que, euh, voilà, on a une table ici euh, employée, j'ai bricolé le nom pour que ça soit incompréhensible, le, le poste je l'ai complètement euh, j'ai mis nul à la place donc j'ai détruit la donnée, on peut se dire là, il n'y a pas d'information personnelle dans, ce, dans, ce, dans cet ensemble-là. Simplement, si on regarde là, on a, dans la case salaire, on a une valeur extrême. On a quelqu'un qui gagne beaucoup plus que tous les autres. Et dans une société, celui qui gagne beaucoup plus que tous les autres, en général, c'est le, le dirigeant. Et là, et ça, le dirigeant d'une société, c'est assez facile à retrouver. Euh, exemple simpliste, mais... Dans beaucoup d'ensembles de données, vous pouvez avoir des valeurs marginales qui vont être assez faciles à, à isoler. en fait. L'autre voilà. principe, c'est euh, le recoupement. Puisque euh, bah, vous avez un ensemble de données, vous pouvez l'anonymiser de la meilleure façon que vous pouvez. Eh bien, il y aura toujours d'autres données à l'extérieur. Vous n'êtes pas dans un... Enfin, voilà, il y a Internet. Et donc, il y a énormément de sources de données qui peuvent être utilisées pour faire des croisements et des recoupements. Donc là, il y a deux exemples très simples qui qu ont été étudiés. Euh, donc, Netflix, à un moment, qui avait simplement publié une liste de notes sur des films, avec simplement l'identifiant de, des personnes qui avaient mis cette note. Et il euh, y a des personnes qui sont allées recroiser ça avec une autre base de données de notes de films qui s'appelle IMDB, et qui ont réussi à retrouver des personnes sur la base des notes qu'elles avaient mises à différents films. Un autre, un autre exemple, c'est en prenant des, un registre d'hôpital. Il hein, faut savoir que les hôpitaux vendent des informations anonymisées de vos passages, euh, et ainsi de suite. Et en reprenant aussi les listes électorales. Les listes électorales, encore une euh, important à savoir, c'est une donnée publique. Euh, là, on peut aussi retrouver des informations sur les personnes. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, dans l'état actuel de l'Internet, il, il y aura constamment d'autres fuites de données autour, et que même si vous, vous avez anonymisé, peut-être qu'une autre fuite de données à l'extérieur peut mettre en péril votre propre anonymisation. Et la dernière, c'est l'inférence. Et l'inférence, c'est euh, l'idée de prendre des champs qui ne sont pas des clés primaires ou qui ne sont pas des identifiants directs, mais qui, assemblés ensemble, vont me donner une idée assez précise de qui vous êtes. Donc là, une stat euh, classique euh, qui, est, qui est vraie aux États Unis, mais je pense que c'est à peu près la même chose en France 9 personnes sur 10, à peu près sont identifiables par leur sexe, leur code postal, leur date de naissance. Voilà. Et voilà, bon, c'est un exemple assez simple, hein, mais euh, l'idée c'est que des identifiants indirects, il y en a partout mais vraiment partout, ça peut être la pointure de vos chaussures, ça peut être le nom de votre médecin traitant, ça peut être la couleur de votre voiture, etc., etc., l'année où vous avez eu votre diplôme, etc., ainsi de suite. Il est très, très, très difficile de retrouver ces liens d'inférence entre les différentes colonnes d'une base de données. Voilà. Donc c'est perdu, vous n'y arriverez pas, je préfère vous le dire tout de suite. Euh, en fait, il est même mathématiquement, on va dire, impossible de prouver, vous ne pouvez pas prouver que, y a, que la réidentification est impossible. Donc vous n'avez, comme en sécurité informatique, la, le, le, la sécurité parfaite n'existe pas, l'anonymisation parfaite n'existe pas. Ce que vous pouvez faire, c'est minimiser le risque. Et alors le RGPD reconnaît le problème, en fait, d'une façon assez subtile, et puisque, bon, pour savoir si euh, euh, une entreprise doit être pénalisée ou pas, ils vous disent qu'il bah, faut prendre en considération l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable de traitement pour identifier une personne. Bon courage avec ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, moi, en fait. Euh, « Moyens raisonnablement susceptibles euh, », Voilà. Donc il laisse un voile de flou sur euh, ce que vous devez faire. Donc oui, il faut mesurer le risque. Il faut prendre un risque raisonnable. Et il faut trouver, comme en sécurité informatique, le degré qui va convenir dans votre situation. Et il faut le faire de manière régulière parce qu'encore une fois, il y aura peut-être des nouvelles sources de données qui vont sortir ailleurs. Il y aura peut-être des nouvelles techniques qui vont sortir. Il y aura peut-être des intelligences artificielles qui vont arriver à faire des inférences complètement euh, euh, impossibles humainement à deviner, etc. etc. Voilà, Bon, ça c'était la mauvaise nouvelle. Après, bon, on va voir un peu en pratique comment ça se passe et, euh, et ce qu'on peut essayer de faire pour approcher justement un risque raisonnable. Donc, l'idée c'est qu'on va essayer de minimiser le risque de fuite de données en réduisant la surface d'attaque. Donc, là aussi, concept hyper important de sécurité informatique, on réduit le nombre de points d'entrée et on réduit le risque déjà en réduisant à la base la, la propagation de l'information. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi du coup, on revient à, à, au, au principe précédent, c'est un, une application directe du principe de limitation du stockage. C'est-à-dire que par défaut, votre donnée, vous devez essayer qu'elle se disperse le moins possible et de la concentrer vraiment dans des lieux que vous maîtrisez. Donc on va prendre un exemple de base. On a ici on a un débat de production qui manage sa base. On a un développeur à qui on a dit qu'il fallait faire des tests d'intégration, qui doit faire des tests d'intégration. Et puis on a une nouvelle personne qui s'appelle Data Scientist. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il veut accéder aux données lui aussi. Euh Qu'est-ce que ça... bon bah, le cas de base, je pense que vous connaissez sûrement ce qui est ce, ce cas là. Hein, c'est bon bah allez open bar, on envoie la donnée partout, tout le monde a accès à tout, c'est très très bien. Donc là, clairement, tout le monde est concerné par le par le RGPD là-dedans. Donc tout le monde a accès aux données. Si quelqu'un part, c'est un casse-tête, etc. etc. Donc la première chose qui est faite, euh, dire, le, le moyen le plus courant, le circuit le plus courant, c'est de rajouter une étape dans ce processus-là, euh, avec euh, en général donc un ETL hein, qui va extraire la donnée, la transformer et la recharger ailleurs. Euh, et donc ça, on va avoir... C'est un défaut, c'est qu'on rajoute une personne dans l'équation, parce qu'il faut être compétent sur cet ETL, il y a énormément de produits pour faire ça. Et on rajoute quelqu'un dans la chaîne, Donc le RGPD appelle un data processor, et, euh, et donc ça c'est un on a quelque part réduit la voilure on a réduit la surface d'attaque mais on a rajouté quelqu'un dans la chaîne alors celui-là je le montre parce que ça m'a beaucoup fait rire euh, évidemment y a, le cloud a une solution à tout et donc aujourd'hui se ce lance, c'est vrai, je ne rigole pas euh, aujourd'hui se lancent des gens qui vous proposent d'uploader vos données dans le cloud, et ils vous les rendent en anonymisé. Voilà. Donc ça, non mais c'est vrai. Et euh, alors ça au niveau RGPD, c'est une catastrophe, hein, puisque maintenant votre data processor, c'est devenu un external data processor. Et donc ça c'est voilà, une calamité, ou en tout cas vous avez intérêt à avoir vraiment très très très confiance dans ce qui se passe dans ce cloud. Voilà. Donc ça, évidemment, je ne vous le conseille pas. Euh, non, ce que, nous, a, ce que moi, j'ai essayé de faire, en fait, quelque chose, je suis DBA, donc moi, j'étais dans, dans, dans la perspective de, de, de, de, de l'utilisateur qui, qui est au plus près de la donnée. Et l'idée, c'est de se dire, bah, pourquoi est-ce qu'on ne on sortirait pas directement la donnée anonymisée de Postgres La donnée reste dans Postgres, et puis on peut soit la sortir de manière anonyme en, sous la forme d'un dump que j'envoie à quelqu'un qui va le recharger ailleurs ou alors ce data scientist, il n'a même pas de base de données il a juste un accès direct à la base et il est masqué c'est-à-dire que lui ne va voir que, des données, que les données que je lui autorise à voir et avec des filtres que je lui ai mis sous les yeux ça c'est l'idée, le concept de base derrière euh, l'extension PostgreSQL analyzer alors alors euh, les objectifs. Alors du coup l'idée c'est déclarer les règles de masquage directement dans la base. On utilise, en gros, quel est le meilleur moyen de décrire une donnée bah, C'est le SQL. On a déjà dans le langage SQL des moyens de dire qu'un champ est note nul, que c'est une clé primaire, que, euh, a, etc., etc. De mettre plein de contraintes dessus. Finalement, euh, un filtre, une règle de masquage, ce n'est qu'une métadonnée de plus qu'on va pouvoir mettre sur un champ. Et donc on va essayer du coup d'anonymiser à l'intérieur de PostgreSQL, de manière dynamique ou statique, et on va offrir tout un arsenal, une boîte à outils d'anonymisation avec différentes stratégies possibles. Voilà. Et si possible aussi, euh, s'aligner un peu sur ce qui est déjà fait, parce que c'est quelque chose qui existe déjà, c'est euh, SQL Server, donc je me suis beaucoup inspiré de la syntaxe d'SQL Server. On prend un exemple simple, j'ai des, des clients, leur nom, leur date de naissance, leur code postal et la boutique dans laquelle ils font leurs achats. Voilà. Ce que je voudrais bah, c'est changer le nom, changer la date de naissance et puis par contre garder le, la boutique parce que je vais faire des stats sur la boutique par exemple. Alors qu'est-ce que je vais faire Donc, On va installer l'extension, Donc, c'est juste une extension, oui okay. <rire> On va faire juste une extension. Euh, voilà, ça s'installe très simplement avec Hume. On va le configurer euh, en chargeant euh, ça dans la configuration de Postgres. Et on va déclarer une extension comme on déclare, comme on déclare PostGIS en fait. Hein. Et on va définir des règles de masquage. Alors pour ça j'utilise euh, un, une syntaxe spécifique à Postgres qui s'appelle les Security Labels, qui n'est pas très connue moi je ne connaissais pas avant, euh, qui permet de définir des champs, des métadonnées comme ça. Donc du coup, sur la colonne, par exemple ici, du code postal, je vais pouvoir définir que euh, je vais masquer cette, euh, ce champ-là avec la fonction random zip code. On verra d'autres exemples plus tard. Et à partir du moment où j'ai défini ces règles, j'ai trois approches possibles. Soit je fais de la substitution directe, c'est-à-dire que là je, je détruis la donnée directement dans la base, Soit je fais un export, soit je fais du masquage dynamique. Alors la, substitu la substitution permanente c'est simple, hein, j'ai une, une, euh, une fonction qui va soit anonymiser juste une colonne, soit la table entière, soit la, soit la base de données entière. Alors ça, ça va faire un, une réécriture complète de toutes les lignes dans toutes les tables qui vont être masquées, donc ça va être très très très lent. Évidemment vous allez en gros réécrire l'ensemble des données. Donc on peut aussi avoir une approche différente et on peut se dire ben, « Non, moi ce que je veux, c'est pas forcément modifier la, la donnée directement euh, dans ma base, je veux l'exporter. » Et donc là on ne peut pas utiliser euh, PGDump, on va devoir utiliser une fonction que j'ai recodée qui s'appelle euh, Dump et qui fait donc le même travail que, que PGDump. Et du coup on peut voilà on peut le, le sortir, ça c'est l'équivalent d'une ligne PGDump euh, par exemple. Et enfin on a le masquage dynamique, donc là aussi je vous donne un exemple, donc, on a une table personne, euh, on va charger l'extension, et puis je vais déclarer un utilisateur, ici Skynet, et je vais déclarer qu'il est masqué. Donc ce rôle là, à partir de ce moment là, il perd les droits d'accès aux données, et il va être, il va avoir les données, accès uniquement aux données masquées et ensuite donc, je vais redéfinir des règles de, de masquage donc je vais modifier ici le nom et puis je vais mettre euh, un masque partiel sur le téléphone et voilà ce que va voir l'utilisateur masqué donc il voit une partie des données mais pour les autres il y a des filtres devant lui alors ça nous amène du coup aux différents à, à boîte à outils de, de techniques de masquage euh, qui, qui vont être fournis aussi par l'extension alors première technique de masquage c'est la destruction, ça, ça paraît bête dit comme ça mais la meilleure façon d'anonymiser c'est de détruire euh, en gros si cette donnée n'est pas utile pour l'usage la, pour la, pour auquel est destinée l'anonymisation bah, supprimez le champ et non. enfin du coup supprimez pas le champ mais videz-le de son contenu c'est simple, c'est rapide c'est efficace voilà, un rappel de base. Une autre approche, c'est rajouter du bruit. Donc, ça, par exemple, on a une fonction qui va mettre du bruit sur une colonne, faire vaciller toutes les, toutes les valeurs de plus ou moins 10%. Euh, ça, c'est intéressant, ça a plein d'avantages. Les données restent réalistes, hein, on reste à peu près dans le même ordre d'idée. Euh, la moyenne et la somme de votre champ va être à peu près similaires. Euh, par contre évidemment ça ne marche que sur des valeurs numériques ou de type date par contre on s'en souvient de la singularisation euh, vous allez avoir les mêmes problèmes, ça ça ne résout pas votre problème de singularisation c'est à dire que s'il y a quelqu'un qui a une valeur complètement erratique ou complètement hors de proportion des autres vous pourrez la faire varier de 10-50% ça ne changera pas grand chose, elle sera toujours euh, singulière dans, dans l'ensemble et il euh, faut faire attention aussi, parce que si vous faites du masquage dynamique avec ça, et que vous laissez du coup l'utilisateur masqué la relancer plusieurs fois, on peut faire une attaque de répétition. C'est-à-dire que si je, si je lance 100 fois la, la, la fonction qui rajoute du bruit sur un champ, bien, si je fais la moyenne de tout ça, au final je vais retrouver à peu près la valeur. Bon, je passe là-dessus. mais Après on a du brassage. Là, c'est pareil, on prend un champ, on va garder les bonnes valeurs, mais juste on va les, on va les mélanger. Euh, ça, c'est très intéressant, parce que les données ne sont pas modifiées, donc c'est les valeurs réelles, c'est juste que c'est tout, tout chamboulé. C'est parfait pour les clés étrangères, parce que vous ne cassez pas les, les liaisons de, de, de clés étrangères. Euh, par contre, évidemment, si vous avez une distribution qui est, est mal distribuée, enfin si la colonne est mal distribuée, ou ainsi de suite, eh ben, ça va pas super bien marcher et euh, il vous faut absolument une clé primaire sur la table. Une autre approche plus classique, plus connue, c'est la randomisation. Donc là, on va mettre une valeur complètement random dans, le, dans, les, dans, les, dans les champs. Ça, c'est simple et rapide. C'est très utile si vous avez une colonne qui est note nulle. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas effacer complètement parce que l'application ne va pas le, le, le supporter. Euh, ben là, vous allez pouvoir le faire. Et évidemment, ça ne sert à rien si c'est pour faire de la stat ou de l'analytique. Là, ça ne sert à rien du tout. Une variante de la randomisation, c'est de mettre des données factices. Donc là, on va pouvoir utiliser des dictionnaires de, de données et remplacer euh, ma donnée réelle par des données qui ressemblent à de la donnée réelle. Donc là, là, j'ai une fonction qui s'appelle fake Class name, mais il y en a tout un paquet qui permettent de générer le faux nom d'une société, un faux SIRET, un faux RIB, etc. etc. Euh... Après, il y a des... Voilà, c'est un peu plus élaboré, c'est parfait pour tout ce qui est développement, démo, version de training, euh, les tests de CI, etc. Ça peut même vous générer des valeurs que vous n'avez pas forcément prévu de gérer. Et, euh, et puis, vous pouvez charger vos procs sur le dictionnaire aussi. Ensuite, on a encore une autre technique qui est la destruction partielle. Donc, ça, c'est assez connu, on le retrouve souvent quand on vous dit euh, est-ce que ce, ce numéro de téléphone qui finit par euh, 5432 est à vous ça c'est euh, voilà, un masquage partiel en gros, hein, une destruction partielle euh, donc voilà, il y a une fonction pour faire ça il y en a une pour les emails aussi ça c'est intéressant pourquoi Parce que le sujet de la donnée est capable de reconnaître sa donnée moi je suis capable de dire oui c'est mon numéro de téléphone mais quelqu'un d'autre ne peut pas l'utiliser euh, l'autre point intéressant c'est que la transformation est immutable et je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi c'est bien mais c'est bien on peut faire, par exemple on peut faire des index dessus par exemple et, euh, et ça marche là par contre juste pour les types pour texte Varchar et alors le dernier que moi j'aime bien c'est la généralisation que je viens d'implémenter il y a 15 jours et donc là c'est un point intéressant c'est l'idée de, euh, donc là par exemple j'ai des données médicales euh, et bien ce que je vais faire c'est que je vais créer une vue par dessus une vue généralisée et que je vais utiliser ce qu'on appelle les type range dans, dans PostgreSQL, euh, pour euh, rendre cette information plus vague. Donc ici, par exemple, les codes, je vais le généraliser à, par palier de 1000, et les dates de, les dates de naissance, je vais, les, je vais les généraliser par, par, par décennie, en fait. Et donc voilà ce que ça donne en PostgreSQL. Donc du coup, les patients, on a maintenant une idée beaucoup plus vague de leur, euh, de leur code euh, postal, et puis j'ai une plage temporelle très très large pour leur date de naissance. Et alors ça c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on fait tous les jours, en fait. Euh, si je vous croise dans la rue, je vous demande où est-ce que vous habitez, vous n'allez pas me dire j'habite 46 rue de la Pompe, et euh, le digicode c'est 542, j'habite au quatrième étage, porte de droite. Non, vous dites j'habite à Paris, j'habite en région parisienne, ou j'habite en France, ainsi de suite. Et donc on généralise tout le temps en fait les, les données, souvent on ne va pas donner l'information précise exacte, on va donner quelque chose de flou qui est suffisant à la personne pour, euh, pour que ça soit utile pour elle. Et donc là c'est hyper intéressant parce que la donnée elle est vraie, hein, c'est juste elle est vague mais c'est vrai. Euh, on utilise les Ranges, qui est un outil très très très puissant dans Postgres. Vraiment, si vous avez des plages de données à stocker, utilisez les types Ranges, c'est vraiment un outil très, très intéressant. Du coup, un statisticien, bah, lui, ça va être parfait, parce qu'il va quand même pouvoir dire « Je veux toutes les personnes qui sont nées avant 1990, et il pourra quand même faire des stats dessus. Et, » euh, Et en plus, on a un concept qui s'appelle le cas anonyma, que je n'ai pas le temps de vous décrire ici, mais qui, est, qui va nous donner un on va pouvoir quantifier le degré d'anonymisation. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Donc là, là, pour une fois, je commence à avoir une métrique un peu de... de voilà. Est-ce que mes données elles sont vraiment anonymes Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans, ce, dans cet ensemble-là qui pourrait être identifié Alors Par contre, ça ne ça marche pas avec le masquage dynamique, parce que vous l'avez deviné, le, le schéma des données a été modifié. Et du coup, ça ne sert à rien pour les tests d'intégration. Ça, ça va vraiment être plutôt utilisé pour les stats. Donc en résumé, euh, les sanctions RGPD, ça existe. Voilà, vous êtes prévenus. Euh, les fuites de données, c'est le plus gros risque. Ça ne pardonne pas. Donc réduisez vos surfaces d'attaque. Anonymisez dès que possible. Anonymisez dans la base de données. Et qu'il y a différentes politique d'anonymisation en fonction des usages. Vous n'avez pas anonymisé de la même façon si c'est pour de, de l'intégration continue ou si c'est pour euh, de la statistique. Et, répétez tous avec moi, le chiffrement, ce n'est pas de l'anonymisation. Très, très, très important. Vraiment. Euh, voilà, petite vision plus large. Quelque part, euh, voilà, on, on rentre au niveau sociétal, dans une ère où il va y avoir une vraie bataille pour la vie privée. Et du coup, il va y avoir une responsabilité très forte sur les développeurs, comme on l'a dit, Privacy by Design, donc dès le départ, d'intégrer cette notion de vie privée dans leur développement. C'est très compliqué. Euh, PostgreSQL est un super outil pour ça. donc PostgreSQL doit, doit aider ces gens-là à mieux développer leur, leur modèle de données. Et que même si finalement l'open source a gagné et aujourd'hui elle est partout, il y a une nouvelle étape qui se lance et c'est la bataille pour la vie privée. Donc euh, voilà, si vous voulez aider, euh, c'est un projet open source disponible sur GitLab. Euh, vraiment, si vous voulez aider, testez, envoyez-nous du, du feedback, des bugs, vraiment là on est, j'attends énormément de retours euh, là-dessus. Euh, s'il y a des gens qui savent comment anonymiser des images ou euh, des données géographiques aussi, ça ça m'intéresse et voilà et sinon on recrute, donc si vous voulez aussi travailler dessus, on peut même vous payer pour le faire euh, et voilà j'ai fini merci Bonjour. Euh, dans euh, dans l'avant-dernière slide, vous parliez des géodata, ouais, l'anterpénultième. Euh, donc, vous êtes déjà posé la question de l'anonymisation. Euh, vous avez déjà... Moi, je n'en ai pas eu le besoin pour le moment. Donc, euh, j'ai pas eu le cas concret. Donc, c'est pas, enfin, de manière abstraite, c'est pas forcément un sujet simple à, à voir. Et j'avais pas, enfin, j'avais pas, j'avais pas à disposition un ensemble de données géographiques que j'aurais pu utiliser. J'imagine que ça doit pouvoir se faire, mais voilà, là, là on arrive, je suis au bout de mes compétences sur cette partie là, j'y connais pas grand chose honnêtement. Okay. C'est bon? La présentation est pour la Oui, la présentation oui, les slides seront bah, dispo, oui euh, j'imagine ce soir, là je, je les poste et elles seront, elles seront disponibles. Oui. C'est compatible avec quelle version de PostgreSQL ah, C'est une bonne question. C'est compatible avec la version 9.6. Ça doit être possible de la faire marcher avec la 9.5. Voilà. Mais sinon, toutes les versions à partir de la 9.6. Bonjour. Oui. J'ai une question par rapport aux données médicales. Oui. Moi, je suis dans un domaine où on a cette problématique-là des domaines dans le domaine médical, et on a en fait euh, des données un peu complexes dans, le, dans la médecine du travail. Mmh. On a vraiment, euh, au niveau des postes, des, des risques, il y, y a énormément de complexité. Est-ce qu'avec, euh, comment vous appelez ça, la généralisation La généralisation, ouais. Avec la généralisation, on peut, on, on peut tout faire, ou pas, dans ce domaine-là oui. Euh, alors, en plus, la donnée médicale, c'est en, encore un sujet parce qu'il y a, en plus du RGPD, il y a d'autres réglementations qui vont s'ajouter ouais, dessus. Oui, a... Donc, c'est euh, double peine. Et, euh, et effectivement, en fait, la donnée médicale, bah, elle va être. Enfin, euh, voilà, il y a le il y a besoin de statistiques sur les, sur les informations médicales, c'est évident. Et en même temps, il y a besoin de, de vie privée sur les données médicales. Donc c'est vraiment un, un super exemple de ça. Effectivement, la, la généralisation, c'est une super approche. Euh, Elle a ses limitations. Comme je disais, on ne peut pas faire du masquage dynamique. Mais par contre, euh, pour tout ce qui va être statistique, effectivement, on va quand même pouvoir... Ce qui est intéressant, c'est que la donnée reste vraie, encore une fois. Donc, on, par rapport aux autres approches qui sont destructives, là, on a une approche de, euh, de rendre les choses plus floues, mais quand même exploitable. Après, effectivement, toute la, toute la difficulté, ça va être de trouver les paliers que vous allez devoir mettre. Si vous mettez des paliers trop faibles, euh, la donnée, elle peut être reconduite. Là, si Au lieu de mettre les, les décennies, si j'avais si si généralisé les dates de naissance, par exemple, euh, au mois, ben voilà, si je connais le mois de naissance de quelqu'un, c'est déjà une information assez euh, assez précise. Ou à l'inverse, si j'avais mis, euh, je sais pas moi, le siècle euh, comme palier de, de généralisation, ben là, je détruis la donnée parce que tout le monde serait est né dans à peu près dans voilà, dans deux siècles là dans ce cas-là. Mais euh, non, mais euh, enfin, bref, vous voyez l'idée. Plus vous plus vous généralisez, plus vous détruisez, plus etc. Donc là, c'est là où et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce concept de cas anonymat, qui est en fait une formule mathématique qui va vous donner le degré d'anonymisation de votre, de votre ensemble, va vous permettre de tester et d'avancer par petits pas et de positionner les paliers pour trouver, encore une fois, le risque qui vous convient à vous dans votre contexte. Voilà. Donc Toujours le compromis entre l'utilisabilité de la donnée et la protection quelque part. Euh, cest à ce que vous proposez par rapport... Parce qu'on a des données, on va dire le, le modèle de données de la base de données relationnelle, mm -hmm. et on a un data warehouse. Ouais. C'est-à-dire il faudrait qu'on an, anonymise les données avant de les mettre dans le data warehouse. C'est ça, c'est-à-dire que vous les exportez en format anonymisé et sont rechargés dans, un, dans une autre base externe, data warehouse ou, ou autre. Ah, et, et dans ce cas-là... Le, les, ouais. les, les données, elles sont encore une fois avec un schéma légèrement différent, mais elles sont exploitables pour, euh, pour d'autres usages. Pourquoi le schéma est différent C'est-à-dire, vous parlez de la dénormalisation, c'est ça Parce que nous, on a, en gros, on a des données vraiment no SQL, on n'est pas vraiment. On, on, ils sont dans des tables, mais c'est des, euh, des JSON. Mm -hmm. Donc. Euh, Alors là, moi, je traite. Ça rajoute encore une couche. Je Ok, on, va, on pourra continuer cette discussion après, il n'y a pas de problème. Il va y avoir la pause maintenant, donc ça va reprendre à 3h30. Je suis désolé, on fait une pause, mais je suis disponible au stand, là, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.